Et eh bien salut à tous gens dames et gens messieurs, je suis Ainex et je vais vous présenter le troisième épisode du village des gobelins. Alors, je vais y aller tout de suite. Donc, je n'ai pas beaucoup de troupes. Mais parce que je viens de faire une vraiment une épique euh, un épique combat, euh, j'aurais dû vraiment vous le montrer. J'ai gagné 350 000 le chaque. Vraiment, c'est euh, vraiment énorme. Et, euh, et tout ça, facilement. Euh, donc, voilà. Je, prochaine fois que j'en trouve un comme ça, je vous le mets direct. Euh, je vais, je vous donnerai mes impressions et tout ça. Bon, voilà. Donc re Revenons à nos petits gobelins. Alors, ce village... Alors, de, comment comment il est constitué Alors, déjà, première vue, je vois qu'il y a deux défenses niveau 1 de canons niveau 1 donc pas de quoi s'inquiéter ainsi que des murailles euh, pourquoi comme ça je sais pas si ils ont voulu faire un cimetière ou un truc comme ça voilà bon revenons aux choses sérieuses alors ici vous allez mettre quelques alors j'ai pas vu le nom je crois que c'est à peu près 6 vous même en mettre trois. allez sur euh, sur les défenses et voilà ils vont attaquer, j'en ai mis 8 donc euh, 8 vous pouvez largement mettre moins voire même 3, même 6 moi j'en ai mis 8 mais euh, mais voilà donc ce ça commence, on commence à prendre forme hein, de la stratégie euh, bien que bon maintenant il n'y a pas trop de stratégie mais voilà donc pour les trois premiers même les pour les cinq premiers utilisés ben vous verrez les prochaines vidéos mais pour, pour, pour les trois premiers qu'on a vu déjà utilisez que des archers vraiment c'est euh, simple, efficace, vous n'avez pas besoin de contourner les barrières euh, donc voilà donc c'était la troisième vidéo des gobelins je vous retrouve la prochaine fois pour la quatrième vidéo qui est un peu plus dure que la précédente c'est normal c'est la quatrième bref voilà je, euh, je vous dis à bientôt et bon jeu ciao